Chers amis, téléspectateurs, auditeurs, radio, télescopes, nous live euh, dans la ville d'Henche, euh, côté que nous permettre que vivre le euh, lancement, premier jour, et carnaval dans Hinch, euh, on Nous live euh, sous le Mangué, le Mangué Nightclub, c'est un espace qui très large, qui est prêt C'est là toute chaoué, d'ailleurs, à première vue que nous faisons constat six chants qui sont déjà disponibles pour lancer le sport carnaval là pour le premier jour dans la ville encore une fois et ce carnaval qui est lancé depuis quelques jours et avant trois jours et je dis à la c'est le jour J, le premier jour là encore une fois que nous live grâce à une équipe solide et radio telescope walter ministre Fofan, cj comme co-présentateur -co qui parle au là, et olson et junior on a une équipe solide qui est déjà disposée et disponible dans la ville de Hesch pour vous apporter cette retransmission pour cette première journée. Mesdames et Messieurs, bienvenue si vous êtes à mettre Connecté ou sous 107.7 ou sous chaîne 16 Radio Téléscope Et sous Facebook, YouTube, Radio Telescope. Premier jour, Carnaval Esch ça encore une fois, le thème, c'est Inch dans le Carnaval. Moi-même, c'est Yventz Désir et c'est JJ Junior qui est avec nous pour nous porter. Premier jour, Carnaval H, encore qui est pour Thème H dans Carnaval, Inch, une autre ville. C'est JJ, son plaisir encore une fois pour nous rejoindre fanatiques, nous, internautes, nous, téléspectateurs, auditeurs, et équipe solidaire de Port-au-Prince et qui à Jacques Mel et la trier pour nous porter. Et, premier, et alors, troisième édition Carnaval dis à qui peut être grandiose avec forte participation, surtout Ténor. C'est JJ, comment Salman la fête, Jacques Mel, Port-au-Prince. Mais c'est tout le pays qui a fait parce que nous-mêmes, nous Paris, nous avons fait tout le pays couvert du national la fête. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Nous sommes sur Radio Télévisions, la Radio Télévisions Go Event Radio télévision Scoop. Nous sommes là, dans Ville Hench, nous sommes dans le parking, le magie, côté que tout Chaiot. Et nous avons décoré, nous avons mis sonorisation, nous avons ajusté, on va ce que. Et à partir de 7, 8, 9 heures, pour nous commencer, à investir par le Carnaval national, Ville Hench, nous avons organisé Anissa, Inche dans le Carnaval, Scoop dans le Carnaval, Scoop dans Événement. Nous Ville. Et, et, et, et Scoop, c'est Événement l'événement et surtout une autre ville, cap a image images, qui a, vendue, qui a -tête, radio, télévision, gros événements, pas rater occasion ça, pour que nous pas présents. Ivens, je avec là, nous garder, nous, avons mm -hmm. nous, nous avons dit, là, nous sous base et réalisation du carnaval, là, nous côté que c est, c est Chai a préparé. Aspect, ça, c'est -ce un premier aspect. Est-ce qu'il y a un bande déguisé, est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un défilé artistique? tout ça aussi à partir de 3 heures. Sous quoi nous allons garder une première idée de déroulement, de évolution, situation, en cadre de réalisation et édition spéciale carnaval national dans la ville Incha, une autre ville Incha, le carnaval c'est ça. Thébnae Anessa nous déjà présents. Nous Bahiku d'envoi. Nous non bastion Nous dans la base là Nous non centrale à côté que carnaval a préparé pour lancer Et l'heure nous allons sous quoi et pendant toute la nuit là n'a peut transmettre lui et sous tout réseau, sous toute page, sous tout côté qui est disponible pour garder ça qui se a passé dans la ville. Parce que nous sommes les seuls médias qui a live comme ça qui permettent de garder quel que soit côté, quel que soit système soit la plateforme que vous avez à Eventzézir. Très bien, c'est Gigi on dit encore une fois que et nous pouvons gagner des bon taux mais quand même gagner environ 10 bons qui est disposé selon sa mère principale de la défense qu'on est. A mais supposé. qui t'a supposé défiler pour 3 jours, nous ne pouvons pas gagner 10 taux de pied Mais quand même, pour aujourd'hui, nous connaît que l'équipe est déjà là, le cœur déjà là, le maestro déjà là pour le premier jour. Et gagner et petit blablabla qui bla, a fait pour Jean ja, comme plateau à tout. ta joué pour un jour jou quand même dans oui. le carnaval là. Mais quand même, Masco n'est pas toujours maintenu. Tony Mix est toujours ah. maintenu, ah. toujours là. Pas pour Asoya. Et ah. gen, gen, pour parler de tout avec plusieurs formations musicales ici. Peut-être que tu vas bien deux. n'a gagné plus de détails, mais quand même, aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est le jour géant pour lancement C'est pour Asoya, nous supposons y un créole là. Équipe Woody Woodboy, non pas Woody Woodboy. Creola, équipe, Maestro, Ram et Maestro, c'est ça? Mm -hmm. Ça fait cinq. Et, et puis on groupe Jacques Mel, et membre euh, organisateur qui était présent avec nous la Libagent. Hein. C'est seulement Zara Loukhaun. Non, qui est exactement qu choisi parce qu'il y a deux groupes dans H. Il y a deux groupes, de groupes qui sont supposés participer, mais ce n'est pas pendant trois jours. Il y a deux groupes qui sont supposés participer. Nous ne mm savons -hmm. pas comment le dispatch fait, comment il y a imposé pendant trois jours. Mais pour Assoya, il y a qui est supposé participer. Plus 5 groupes au prince, je parle de nous. groupes nationales, équipe créole, maestro, Bookman d'expérience um, mm -hmm. Ram, pardon. Ram, bookman, c'est pour deux premiers jours. Eh, bookman, c'est pour deux derniers jours. Ram, yeah. c'est pour Assoya. Donc, c'est ça, n'attend pour. Oui, lancement carnaval là. Là nous un chantier, nous dans pour nous, nous peut en... Faire yon, sou, Et tu as peut-être fait un petit zoom sous et garder comment ça préparerait et chaud. Là, c'est Chayot qui a préparé, c'est peinture qui a fait, c'est sonorisation qui a fait, c'est tout ajustement qui a fait pour que Chayot arrive à investir bah par quoi dans Ville, inch, inch, une autre ville. C'est ça oui, jusqu'à maintenant, et, et nous partons pour un premier jour. Carnaval là, encore une fois, c'est dans la ville H C'est une ville qui consacre pour le fond bel Carnaval, je disais, parce que par rapport à avec ça, euh, nous dans la ville là, et la façon que nous nous mobilisés, et peut-être qu'il y a beaucoup de qui débarque, la ville là en mouvement. Donc, euh, où est que quand même, son ville qui souffre carnaval là Et encore c'est pour mieux fois que un parle un gros carnaval comme ça par rapport avec et et participation nombre de formations musicales qui à présent la ville qui déjà là ok mais l'un ballet de Chaba nous y sommes dans un carnaval quand même ou avons tout considéré équipe comme un jazz qui fait point dans le carnaval réseau pour se la semaine dernière et Chaba c'est on machine à gagner son une industrie pour contenir de ça Tito Joseni, sans micro ou avec micro après animation parce que nous connais et Joseph Zeni Junior dit Tidjo, c'est une bête de scène que la musique haïtienne connaît. Son front est assez intéressant. Il y a des photos, des photos, des images, des images sans son Tidjo à présent. Donc, il y a des photos dans le carnaval, là, même si pas papa pour le premier jour, nous déjà compris qui ça a fait dans le carnaval. Il y champion plusieurs fois, le non, le gêner, non, Et il y déjà des gens qui comme un gros artiste dans le carnaval solo. Encore une fois, il y a des dans, de racine, dans de racine, qui ont qui peut-être sont deux formations musicales qui qui toujours, toujours imposé leur autorité dans ce carnaval. y a toujours un message qui a fait passer. Et encore une fois, il y a présent dans la ville pour le carnaval. Ça va être les trois jours gras. C'est le régime qui a fait l'autre ajustement sur ce dossier. Très bien. n'a la marché. Là, Evans, merci. Nous avons permettre de vivre et préparation différents chars musicaux qui sont déjà sous place pour défiler à soir qui est à environ 6, là nous le premier char et fanfan qui a aidé nous réaliser n'a pas même de vivre en bien comment ça est différents chars qui ont préparé pour investir par et son carnaval nous a dit qui parfaitement bien lancé dans le sens que oui, on na pour deuxième chat voilà Nous allons pour deuxième chat mais à ce qu'il paraît que eh, troisième chat ça malheureusement bon qui pas identifier le seul chat maestro a, qui gagne non maestro écrit sur lui donc ça a dit que c'est seul chat qui confirme. Ya. Nous allons pour troisième chat là c'est les qui à fait son donc il y a un petit genre difficile pour d'identifier pour nous dire qui chat qui est en préparation qui chat qui est pratiquement fini malheureusement monde qui gagne sous chat pas monde qui parlé, qui a informé nous exactement nous déjà sous quatrième exactement c'est ça qui est déjà prêt là nous allons aller sur deux derniers et fanfan -fan. mais donc c'est ça hein pas guerre espace pour monter parce que camion barré là la, la et metté matériel sous les toujours donc voilà son carnaval nous a dit qui pratiquement bien lancé ville inch qui carnaval ville inch très mobilisé debout paraît dans ville inch là au senti ambiance carnaval là au senti fièvre carnaval là et avec en et, pile décoration et construction star c'est jour sans de pas quoi mais depuis dans rentrée ville là au senti l'autre ambiance des matériels qui réservés spécialement pour ça qui avant nous connaît comme ambiance là quand il y nos parcours carnaval, un masque, un mouchoir, un chapeau, un pile déguisement et carnavalesque qui exposait depuis notre entrée ville Inchlan qui montrait que ou nos villes carnaval qui montrait que ou vinn dans ambiance carnaval ou dans en dans ambiance carnaval C'est ça qu'on fait nous partis pour cinquième e là, fanfan six 6 qui paraît pour assurer, nous t'as ka dire. Mais selon ça, le comité et, et um, a fait nous connaître. Je ne pas comité. Est-ce que je peux dire ça Selon ça, les gens qui ont organisé, pratiquement fait nous connaître. Nous eh, ma, nou disons maestro, créole là. et Quand nous dit maestro, c'est Tian Sito et ses amis. Et Black Michael. Oui, ça c'est sixième et dernier. Ça c'est créole là. Enfant qui sous chaque créole là, Fafa. Et le temps que nous retournons. Justement, nous avons monté sur nous pour nous garder la préparation. Est-ce que nous avons que tout le monde est prêt d'ici quelques heures e, pour le carnaval de la Talance? Nous avons monté normalement parce que le travail c'est comme ça. fait pas de doute. Nous dedans. Mm -hmm. obligé de monter char pour nous garder niveau préparation la préparation. Mm -hmm. Voilà. Montez, mm -hmm. montez. Non, pas de ce point. Pas de question. L'équipe qui par la donne, c'est seulement monter et monter, garder le chantier. Voilà, aussi simple que ça. OK Et carnaval lié, c'est ce qui lié surtout. Donc, préparation. Non, n'avons pas ça, tout, oui. En pile. Vous n'avez pas faire mon événement. Oh, Toto, ma Je suis venu Et bien ça, je ne veux pas jouer. Je ne veux pas profiter de bien ça du tout. Monter sur tête chat parce que vous êtes... Philippe n'a pas le Events, là, nous sommes sur tête chat là. Fafan, on met ici monter plus tout à que capable pour bay moun yo on idée vini ma pestalo là ou carvon campé là pour garder pour bay moun yon, on idée de réalisation carnaval dans ville inch préparation yo au niveau des cha musico events font petit bec volume parce que on monti feedback là moniteur check check <laughs> check check un 2 <laughs> fon dit nous nous nous nous sont nou sacré là fafan on met bay moun yo de instrument yo de comment préparer flyer et OK donc euh, pour et il faut rappeler encore une fois que nous sommes chaque là qu'on que nous à permettre que les téléspectateurs et internautes ouais bon travail, ouais, bon travail, ouais, bon travail, ouais, bon, ouais, en forme. et qu'à permettre que les téléspectateurs et puis internautes regardez comment déjà une première idée de l'espace carnaval là dans hein mais encore une fois que n'a descendu sous pas équipe là n'a descendu ça n'a descendu sous créole là et puis nous allons regarder équipe là comment ça ben mais pas peut que nous ache chaque équipe là avant et puis deuxième nous chaque créole là maestro donc c'est peut-être idée à peu regarder mais quand même préparatif donc vous voyez que son carnaval qui est à 90% chaque là 90% déjà prêt et pour eh, créer animation dans inch avec une équipe solide qui là qui a bien fonctionné pour permettre que eh, pas des crasse inconvénient pour eh, offrir une prestation eh, extraordinaire pour premier jour carnaval dans vous, vous êtes sur Scoop FM 107.7 et la chaîne 16, la radio, la, la, la, la télé, la radio de l'événement. En tout cas, c'est nous qui donnons le ton, c'est nous qui baillons ton, c'est nous qui baillons son, c'est nous qui baillons l'image. C'est nous-mêmes qui, qui toujours présents dans tout secteur d'activité, dans tout événement, dans tout secteur d'activité. Nous live, events des ESCJJ. Et l'équipe solide dans la ville Inch. Là, c'est chaque équipe. Donc, préparatif déjà lancé sérieusement pour vous même qui déjà dans l'Out Cap dans le carnaval ou même qui déjà dans Inch ou même qui vous nous tous sur la chaîne 16, sur Facebook, pour peut-être avoir une idée comment préparatif C'est J.J bien. events d'après l'eau, je ne suis au point eh, que je voulais faire passer. Parce que par le fait que nous présentons la donne, eh, c'est déjà en campagne. Par le fait que nous déjà sous sur place, c'est déjà en campagne. Donc, si nous j'ai plus de monde qui gagne la possibilité à faire déplacement déplacements pour venir assister avec Ambiance. là. Et eh, je ne sais pas si c'est mauvais du tout. Donc, Inche eh, Paris, j'aime d'abditer à l'OA, Inche pare, Inche dans carnaval, Inche souffre carnaval depuis l'entrée ville l'Inche là, où est son ambiance carnaval qui gagne, où est son ambiance carnaval qui établi Donc, nous invitons tout le monde, venez enjoyer, venez garder, venez participer, surtout pour au Prince-là, selon tout ça, nous gagnons comme information qui va finir trois. Et qui top et commandant dit ça là, trop, Qui par mes propos a bon, dit qu'ils ont challenge de village l'essentiel. Oui et qui pauvrence a travaillé mais le challenge nettement différent de ça qu'a passé avec ça qu'a passé sous Donc nous même c'est un chenoué. C'est là évidemment fait. C'est là que nous et déjà établi nous quasi généralement. Maintenant parce que nous gagnons de tout côté n'a toujours gagné flash n'a toujours gagné. On idée de ça qu'a passé Jackmel ça qu'a passé de masse mais comme grande équipe là, l'immobiliser au niveau de la ville de Hinch. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Depuis, où nous live, on avons GVPC en action. C'est ça, lié de King. Always. Arrête, ah, mon cher. Eh, Mais, ouais, ça, c'est un cadeau de manière très spéciale. Son cadeau de manière très spéciale à la madame. Et, je et de manière très spéciale, Team Gage là. Team Gage là, c'est seul team qui a deux mondes Maladen. Gage. Gage G A J. OK, c'était un reportage de manière très spéciale pour nous souhaiter bonne fête à Aki de Dwa. Elle se connaît, NAP continuons comme ça, NAP et à quitter le marché, permettre au vivre en bien cela. Merci à Fanfan qui est présent avec nous, merci à Events Desir et qui est lancé, qui va écouter e d'envoi, voix, que moi-même m'a accompagné, parce que moi-même plus envie de suivre. Lui, pas parking le, le mangué, c'est là que tout ça est garé, c'est là que... Oui, c'est là que toute préparation y a fait. mm -hmm. est faite. Ou rangez machine là déjà. Ah, oui, oui. Et, et ceci, Après et... balle. <laughs> ok, donc on nous comprenons, <laughs> nous avons suivi, e nous avons égaré, nous avons Ou nous avons figé, mais nous avons Donc, nous avons nous avons nous avons Bref, merci encore une fois, vraiment, un gros merci Fanfan qui a fait un gros travail là. Fanfan qui est très soucieux, qui n'a pas perdu, qui n'a pas raté en image. Oui, nous allons le décent Fanfan pour nous rejoindre. Et en dernière position, elle cherche Guito, elle fait le marché plus près nous et puis le temps que je descends avec Fafan. Guito là, elle a parlé avec l'équipe créole là. L'équipe créole là, elle a fini balle avec eux. Et puis allez, voilà. Donc, nous sommes sous chaque équipe. C'est préparation ça. Nous avons regardé la sous-équipe là qui a préparé l'équipe qui est supposée là pendant trois jours correctement. Donc, nous avons regardé comment ça est au niveau de chaque équipe. Un pile speaker devant Couder. Euh, Tadoué, ta et en plus, nous connaissons pas toute la donne au niveau d'animation. Mais ça nous garde là, constat nous là, fait là, Tadoué, sont soit Tadoué, et plus que parfait. Donc voilà, nous descendons chaque équipe de là, nous pour aller souterrain, nous allons aller chercher à nous, et, et organisateur qui présent sous espace là, sous le chantier, pour nous idée au niveau de réalisation, au niveau d'organisation. Voilà! Radio Télévision Scoop, Radio Télévision Tout Go Event Et nous présentons le parking le Magui Hotel depuis la ville de Hench pour nous faire vivre l'événement Hench Nakaraval. Nouveau événement, mais est-ce qu'il va régler l'autre bagaille Et... Pourquoi pas caribé L'événement va régler l'autre bagaille, ça, l'événement va régler, c'est pas qui n'a pas clair les mouns, pas de mouns, ou des mouns très timides, ils ne veulent montrer l'image, ils ne veulent montrer qu'ils ont participé, mais parce que nous-mêmes, après l'image qui est essentielle. Ivens, nous devons faire un travail, où est-ce qu'on fait eh? Donc, c'est ça. Les occuper toujours. Bon, si Guito s'est laissé occuper toujours, tant mieux ou pour m'a dit que nous acceptons de information mais nous jouons quand même l'autre image, n'est-ce pas Fofa et malheureusement pour aucun musicien qui sont disponibles pour que nous vous pas avec la veille au que on une idée parce que ça fait là travail au niveau de la et un travail pour les gens qui ont préparé qui là pour ça mais là, si vous des musiciens, dit est-ce que vous commencez à garantir que travail vous avez préparé à 100% pour que et pour nous, Investi par quoi à partir de 4-5 heures de l'après-midi Fanfan, nous, eh, oh, Fanfan dit nous, c'est bon, soleil, là, il bon, y face nous, dans le soleil là, même, seule lumière naturelle, nous gagnons. Guido Celestin, où sous pas quoi Bah, nos de préparation, réalisation, Chaio qui là, nous, qui a dit, 6 chats qui et eh, eh, commencé à habiller à 60 à 80 Donc, nos idées, ou est en direct sur Scrupt TV bon on moi, c'est pas saluer, saluer salut saluer salut, salut c'est tout le temps. Et saluer Wana, on a profité de Wana, bonne fête. Et puis, bon, nous là, nous voulons travailler comme chaque année, nous toujours voulons faire carnaval, c'est travail, nous, c'est métier nous. Et c'est qui ça nous a dit, nous disons, hein, c'est hein, une belle effort fête année ça pour carnaval la fête Et nous, nous avons une belle line-up, nous une équipe, nous avons un Crayola, qui a un Ram aujourd'hui, Tijodia, et ma compa de sénateur Delva et puis il y a Maestro, et puis l'autre chose, même qui a un groupe groupe qui ça groupe qui qui est ça deux qui et puis connais DJ qui est pour donc c'est là un qui un bayob bayob voyer et mais seul chamgonne qui a fait 3 jours c'est équipe avec creole là mais pas gain d'autre là mais l'autre chao a gain changement mais qui sont bons malgré qu'il que tout le monde participe dans le carnaval chane ça très bien intéressant qu'on a en garder pour premier jour joga et six chala déjà ouais qui bien décoré commencer est très profond dans niveau et préparation, installation et équipement technique. C'est garanti. Pas de pression jusqu'à présent, même si nous avons qui pour commencer son, nous avons parti pourront pour avoir une idée pour dire est-ce que tout le monde s'adopte déjà au niveau sonorisation ou pas de pression, tout le monde qui prépare là, que nous avons déjà découvert là, il y a des filets quand même. Bon, oui, nous parlons avec l'ingénieur jean le tout à la question de sonorisation. Tout le monde est mais il faut profiter de ce et je remercie tout. Parce que c'est grâce à eux que carnaval a fait. Il particulièrement bon goût avec Haïti fait Plus. Et puis il atomique Et puis il comme il faut. Et puis bon, bien sûr, le scoop est vraiment là. Le scoop est là. Le scoop là. Il a scoop qui est là. Nous avons fait un événement et nous avons Et nous avons carnaval là. Donc c'est grâce à ce scoop. Si je dis nous, nous avons parlé de carnaval. Et puis nous avons nous fait le manguier. Nous avons mis un restaurant. Et puis. Et puis... Donc, nous remercions que grâce à vous que le carnaval a fait. Oh, bon, bah, ouais, c'est intéressant. Guiton Abdou, merci. Et puis, un mot spécial, nous, moi-même, un mot spécial, c'était déjà invité tout le monde qui participer au carnaval. Est-ce que vous trouvez son beau choix? Est-ce que vous correct? Ouais. inviter tout le monde qui peut venir, qui de pas intéressé au parce que j'ai un là, un très sur ça. Mon cher, non seulement un chien sur ça, mais je pense que le carnaval là, sont, sont, sont et, et, et, est un registre populaire. Et ça me dit, ce n'est pas. Seulement, il y a un de carnaval, il pas de carnaval. Nous, Jacques Mel, à côté de la nous là déjà de carnaval. Et nous tous les qui fait carnaval. Et nous connaissons les maestros qui ont un Et puis, demain, maestro jouer pour carnaval carnaval. Et puis, il y à Ça veut dire que nous fait de tous côtés et tout le monde a pour as une idée, idée, au Oui, au Cap. là. avec un Cap, tous les trois jours. et pas confirmé que bien ça idée au Cap, mais au Cap. jeune oui. Cap, au Cap. a pas de problème. De façon, je n'a plaisir à Cap, capable je merci. Non, je dis merci pour le mouvement qui est derrière qui permet que tout carnaval soit possible. Et nous l'a toujours merci Et nous c'est toujours fait. Salut. birthday Wana always Et nous faisons événement ici. C'est nous qui sommes oui. toujours là pour nous faire un événement. Il est 26 et je ne suis pas assez. Donc là, je y a pas allé assez. Donc là, je ne suis pas là. Comment est continuer que pour que je passe à gauche En tout cas, c'est un petit match amical que nous avons fait. Et nous avons joué à l'Éthiopie mais nous pas balan pilgol mais nous live merci tout le monde qui fait une confiance qui style toujours à supporter qui a partagé la live là sur Facebook et on nous connait que nous connait que gain gain équipe qui là qui là qui là gain maestro qui est avec toute équipe li qui est bits qui prêt. et jusqu'à maintenant nous live sous 107 pour la chaîne 16 là et nous gain manager manager équipe là qui avec nous Claude, salut, Claude, qui est avec nous, mesdames et forme. Et manager, nous avons vous parler. Oui, nous, salue. Salut manager manager Moskino, qui est avec nous. Aussi, nous aussi, plaisir. 4-4-2, 4-5-1, avons un plaisir, bon, Comment est que vous pouvez vous parler. En forme events, euh, on euh, a profité de saluer tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et YouTube qui suivent euh, Scoop. Et nous, nous avons nos plateaux centrales et puis c'est ça, nous avons l'activité Canavales comme d'habitude comme à la, à la coutume son tradition liée qui fait partie de la culture nous très eh bien et son plaisir encore une fois nous avons mis plusieurs chapeaux manager équipe et responsable diaspora ou bien représentant diaspora responsable journal diaspora et qui responsable classe tour en Haïti bon et -qu noir qui joue que et er juin et comment on peut participer surtout pour jazzou qui s'équipe, pour participation dans le carnaval dans la ville hench je euh, précision, ne moi, suis pas, moi, pas responsable de classe euh, en Haïti encore, mais nous avons toujours été alliés de classe. et Nous avons changé, nous travaillons avec harmonique Konyan sur Haïti. Et nous travaillons avec nos gérants Bato Toto. Et pour nous répondre à la question, comment que moi activité, mon chemin c'est que c'est une grande première et surtout dans le plateau central. Et je pense que le sénateur Célestin, qui sont 11 ans, je pense que ça, ça réalise aujourd'hui en Libye population C'est une très belle initiative. Et il faut nous dire tout, un peu le monde de monde, des critiqué critiquer l'activité carnavaliste. Il ne faut pas oublier artistes, mais on dit artisans. Il faut parler de, de, de monde qui font de musique, y a de monde qui font peinture, de qui font tout ça qui est artisanal. C'est la période ça que vous dégagé tout. C'est-à-dire que les gens ont tendance à politiser le carnaval. Carnaval Cannaval pas fait partie de la politique. Carnaval c'est une activité culturelle et un budget annuel. Tant que tout le pays fait voter qui est alloué à culturel Et comme il déjà, il n'a pas fait faire bac avec, il pas injecté dans l'autre programme. Ça veut dire que le fait pour culturel, ça veut dire que veut ou veut pas, dépenser, en côté quand même. Il y a des qui, qui prennent le contre-pied de nous-mêmes par rapport avec le carnaval que nous estimons que nous ne sortions pas à Nessa, que peut-être plus, plus la tête de nous-mêmes. Qui sont comprendre de ça Bon, tu grand pile contradiction tout. Tu grand une contradiction. contradiction. carnaval l'équipe est fini tant qu'il y a plusieurs autres jazz, le canavale est fini, prêt pour mais par rapport à la contradiction, il y a situation difficile pour nous ne pas sortir, mais ça va pas encore, côté que ce a parlé avec Tidjo Zeni, puis nous dit, ouais ça faut que nous combattre, chaque année, jazz est obligé de lancer le bonheur, et pour mettre le gouvernement tout tourne situation, parce que le gouvernement n'est pas capable d'utiliser le carnaval tant qu'il y a un ministre de on, on, on, on, on, mini, mini santé qui a capable de COVID, moins que c'est, c'est, c'est quand même absurde. Ça veut dire, pense que c'est rire de monde. leur dit que pas eu de coronavirus est un marché. Il n'y a pas de monde qui ont des masse. Il y a une grosse manifestation qui est faite euh, devant le Alta Grasse qui a réuni des dizaines de milliers de monde. Euh, qui a activité encore? Les gens ont monté camionnette ne pas masse. Et puis, où et mois, toute activité, toute activité culturelle est faite dans le pays. On pas de gain, on taux de Corona qui était monté. Plusieurs gros festivals fait sont faits. L'État, lui-même, pourquoi tu parles là, fait des, des rencontres, des rassemblements. Et puis, on ministre, on ministre de la Santé lui, lui prend comme euh, prétexte que le carnaval est capable euh, permettre augmentation de permettre l'augmentation de Covid COVID en Haïti. Bon, C'est absurde. Ça veut dire que je pense que Atisio pour devoir tout contre Carré et camper face à gens de Bagay Saïd. Ça veut dire tout, monde qui doit l'emplacer, c'est qui en place, donc ministre culture, je pense que l'été pour le carnaval, ce sont des gens qui sont dans le domaine culturel, c'est une dame qui font travailler un travail exceptionnel. Je pense que nous avons besoin de plus le monde tant que madame Emile Prophète comme ministre, avec nous trop tête qui cap dans le pays, nous pas cap pas prendre des gens qui prennent des bails de façon personnelle et qui politisent autour. Ok, qui est que capable de participer à son équipe et de nous là pour trois jours et, euh, et, et qui est que capable de susciter et qui est que nous préparer pour les fanatiques Équipe là pour trois jours. Euh, nous avons eu un pile de monde soit du, euh, vers, dans le sud, euh, Port-au-Prince, mais nous avons choisi H de préférence au lieu que nous fait plusieurs déplacements par rapport à la logistique. Là. Et il y a une belle ambiance, tant que j'ai noté le port de paix l'année dernière. Et il y a une équipe tout feu tout flamme qui pourra se dépasser comme à l'habitude. Très bien, Mosquino. Une dernière question pour nous finir. Et il y a des rumeurs qui circulé sur les réseaux sociaux puis, et que Maïsou a fait partie de Jazz là. De ça. Mon cher, c'est nous capables de dire, que depuis l'équipe faite l'équipe vient tourner en menace pour un pile monde. Mm -hmm. Et ou quel que soit les détails, il y, a, y a à suivi à la lettre, l'équipe. Euh, malheureusement, Maestro Drasso n'est pas avec nous fin de semaine ça, parce que Maestro Drasso a prêté serment pour le devenu un citoyen américain jeudi. Et puis, les monsieur essaient de faire tentative le vendredi le monter juste euh, Chicago pour vous laisser faire passeport en rapidité pour être balé le même jour pour être capable rentrer le samedi pour venir nous Malheureusement, ça n'a pas arrivé. fait Mais c'est pour ça que euh, moune y, moune y, y a, la répétition au carnaval, son autre bassiste qui a répété oui, et puis il a dérapé rumeur. Oui, bon, nous quittons le conseil. Mais est bon, parler en bien parler en mal bon pour l'équipe et j'aime toujours dire. Et où ouais, est Junior, mais comme nous avons un jazz qui est multi, multidimensionnel, yeah. côté yeah. Il y a des artistes qui qui, qui très polyvalent, polyvalent. qui, qui, qui yeah. capable de jouer plusieurs instruments, T-Junior a sous sous la basse, il a remplacé Maestro pour trois jours. Et il y a besoin de Maestro Drasso euh, vendredi prochain côté jouer à t Bon, ça va jouer, non, nous parlons de oh, T-Vice. Non, ce sont déclaration déclarations faites. C'est ça ce que vous voulez dire? Vais, nous allons faire à New York, 4 mars. Et puis ça 5 mars, nous allons descendre à Boston pour une joie impossible. Et puis nous allons ma histoire. Mais seul ça nous capable de dire que histoire, de là depuis le déménage, il Indiana. Il une situation familiale que nous Nous-mêmes, étant que, que, étant que manager et coéquipier. Euh, musicien qui dans jazz Lavel, il a supporté Maestro parce qu'il il y a des certaines bagages familiales qu'il doit gérer et nous pas le remarquer pendant le mois d'avril. Il n'y a pas de maestro de l'association sur le stage mais il y a un il a pour maestro de parce qu'il de de, de de a des il il exactement m en m en même si que n'a pas sûré bah, parce que tu pas business li avant tout et en même temps que situation et tout et je pense que faire parce y a des des ont chercher pour que Il a pas contenu Non, il n'y a pas contenu et puis Merci, merci. Et manager, je ne sais pas si je suis un manager, mais quand même, mm -hmm. et, oué, on a une idée de qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ou bien à chaque côté, nous y sommes. qui est disponible là, c'est l'inaplace, la place d'Assot. Non, non, non. L'équipe, son bagage est extraordinaire pour être en jazz, pour l'équipe pour être moun qui est qui t'a aimé. C'est Maestro Drasso qui fait le choix. C'est lui-même qui contacte des bassistes. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui contacte des bassistes et puis il dit que a mieux pour jazz. Ça veut dire que ça ne va pas nous parce que le choix ça est Maestro Drasso qui fait le Ok, intéressant. Donc, pas de problème. Non, merci un peu. que Bon, bref. C'est ton plaisir. Joyeux carnaval. Équipe là pour toi à jour. Et puis, bonne chance. Nous-mêmes tous. Nous-mêmes tous. Nous équipe là qui fait déplacement. Et bon monde beaucoup. Ouais. Beaucoup de gens ouais. qui font JPPC hé dis que ça compliqué bah bah pas compliqué non au contraire, il est très simple c'est parce qu'il est trop simple qu'il faut pas elle on ne peut pas le faire appeler on ne peut pas les locaux parce qu'ils sont pas là on va le vérifier si bah y est normal merci Abille okay. voilà Mosquino est manager de l'équipe fanfan bah que nous arrivons là nous au niveau fanfan voilà et eh, nous justement, nous avons géré ça, oui, mais pas oublié, non C'est soleil, lié y a la lumière. Ça, Donc, ça, ça, papa suis... pas, vous ne pouvez pas vous débarrasser de chapeau. C'est soleil, lié y la lumière, papa ti Claude, ça qui passe Nous nous décapitons bien. Ou un chat qui passe Un chat qui passe qui Nous venons à la sénateur à Coudemin. On pour nous faire un bel carnaval. Et on va me dire ça, papa, il faut me dire, on a une bonne fête, oui Ok Scoop avez une idée ou alors partager avec nous expériences là comment ouais et vivacité à naville hinch et est ce qu'il va y avoir très motivé et hinch la carnaval la c'est pour tout bon vous fait même constat oui je fais même constat que moi un peu le monde venu bon je à que nous allons regarder qui a pas passé n'a fait tout moi et nous pouvons faire jeudi a passé bien pour que tout une porte au prince ouais que jeudi a passé bien puis aucun monter ni lundi ni mardi viennent pas mon viennent et pour les tout mons son bel carnaval là c'est un peu le Claude n'a Posez, posé, Net. posez red. Voilà. En direct, depuis eh, parking le Mangue, dans la ville Inch, qui est dans le carnaval. échappé a fait le Non, nous ne pouvons pas parler de le de faire fait approche là. Et à ce qu'il paraît qu'il y a un cherché Tidjo. Qui t'a fait dormir, et manager fait déplacer, courir en urgence, parce qu'il va y que le parce que et y a des dernières touches qui pour mettre là, c'est pour manager, influence musicien, les pour beaucoup, non ça tout. Donc c'est ça qui fait, et une confirmation à 80% que manager a courir à chercher blanc pour ta vindie, nous dire ce qui est passé. Ivan, je pense que nous avons pris une pause a pour nous respirer, parce que nous bas là, et l'information est primordiale pour nous, c'est essentiel, et c'est ça qui fait mon vivre là. Vous avez idée déjà de comment préparer soye? C'est carnaval là pour tout un carnaval. Y comme ça? Tout le temps en ça? Tout on nous fait là, nous pour quoi là c'est encore pas un carnaval. Oh. Ouais, mais pas de quoi un carnaval. Ouais, mais on a fait des carnavals. scoop carnaval. Ivens, merci à Bill. Nous là, on continué dessus pas quoi? On, on, on nous a saluer l'équipe technique nous qui est avec nous. Justement. Premier ministre, est avec nous, Olson et puis et Junior, on a salué et Gasta avec nous tous. Donc, avec toute l'équipe solide qui débarque. M'a la, si m'a l'autre, tu as salué moi. Je suis avec moi. Je suis avec Jordan, il s'est élevé depuis PowerPress. Tout l'équipe là. Continuez à partager live à chaque fois que nous live. Et puis tout, les chaînes 16. Tendez radio à tout là Radio Telescope sur Facebook là. Si nous avons tout ça qui est en termes d'images propres et images propres avec mon équipe solide. Merci. Na net à l'heure. Merci encore une fois à Fanfan qui fait déplacement, qui peut des caméras, qui fait vivre toute image. On va regarder là sur Radio Télévision, événement, Radio Télévision, Scoop. Et puis, chaîne 16, 107.7 et Radio Télé Scoop sous Facebook. Là. Merci encore une fois. avons est à l'heure pour nous continuer avec la retransmission Carnaval National dans la ville Inch Inch dans Carnaval. Merci.